Oubliez pas le petit Niamah pouce bleu et le commentaire Tim Niamanguru pour faire partie de notre communauté. Bon visionnage. Salut à tous, c'est c'est les moines de la folie. Tim Niamanguru. Aujourd'hui, question très importante. On va demander aux filles si elles ont déjà vu des vidéos X. X. X. Salut, tu vas bien Très bien, merci. C'est pas bon de fumer, hein. Fumer, ça tue, hein. Je sais. Ok. Salut, tu vas bien Bien et toi En tout cas, j'ai beaucoup la rose au milieu ici. Hein. <rire> merci. Bon. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? T'as un super pantalon, hein? Merci. Tu vois, à Paris, il y a aussi des, des poteaux comme ça, les poteaux un peu avec noir et blanc, là, tu vois ou pas? Toi, là, merci, ou pas merci, ah, c'est bon. Voilà. Alors, voici bah, la question, j'aimerais honnêteté, sincérité. C'est très important, ça. Hein. Ok. Est-ce que tu as déjà vu dans ta vie des vidéos X? Euh, non. Jamais? Mmh. t'as jamais attiré les vidéos X ou c'est parce que ton copain t'a jamais euh, précisé? Euh, euh conseillé non, ça m'a pas attiré, non? Ok. Euh pas vraiment. Franchement. Ah pas vraiment donc un petit peu ou moins Bah je suis tombée parfois par erreur en fait ah, en surfant sur internet à donc. cause des pubs on va dire. Exactement. Ah, les pubs, toujours, ça. Hein, voilà d'accord ok d'accord. Tu as déjà vu des vidéos X Oui, une fois. Ah, euh, une seule fois Oui une seule fois. Pourquoi seulement une seule fois C'était quand ce moment-là C'est un moment particulier des potes, Non j'étais avec des potes et tout. Ah Des potes pommes, euh, j'imagine. Non fille. Ah oui. Bah, tout seul ou euh... Oui toute seule oui. D'accord. Et plutôt des vidéos X de, de quel genre on va dire De quel genre à peu près euh, Comme ça peut se passer dans la vie normale, enfin ouais. comme je suis hétéro, ouais. bah je regarde plutôt avec des garçons. Des garçons ouais. Ouais. D'accord, ok. Non, jamais. Ah jamais Jamais non. Euh. Jamais Non, jamais, ça m'intéresse pas. Ah d'accord, parce que c'est quoi Parce que c'est trop fake, les acteurs sont euh, trop. Euh... Ouais, c'est trop fake, ça donne une idée euh, fausse un peu de la sexualité, puis ouais ça, ça m'intéresse pas. Je préfère okay, voir par moi-même. Bah oui. Ah bah, normal! Et du coup, est-ce que ça t'a plu ou ça t'a. Dis-moi ton avis, disons. Je sais pas, c'est intéressant. Ah, mais dis-moi, mais qu'est-ce qui est intéressant dans bah les vidéos X? C'est intéressant de voir euh, comment euh, la sexualité est représentée. J'ai euh... déjà vu des vidéos X? Ouais. D'accord. Tout seul? Non non, non. non, Avec ton copain ou compagnie? Ou... Non, avec des potes en soirée. D'accord. C'est plus des vidéos, comment des vidéos plus euh, hétéro, plutôt comment, plutôt. Euh... Les deux? Ah ok, c'est des vidéos... Euh... Ouais. Okay, ouais, ouais. Donc voilà. Et tu aimes ça, ça tu aimes ça Bah, quand on est seul, ça dépanne, quoi. Ah, ça dépanne bien, hein Les euh, hamsters, les euh, les, hein, les brasers, ok. Non. Jamais Jamais. Pourquoi Ça t'a jamais attiré les vidéos X Ouais, ça m'attire pas, forcément. Alors, imagine que tu vois une vidéo X où il y a moi en tant qu'acteur, est-ce que tu regardes <rire> <rire> regarde, Quel aussi. que soit l'acteur, je regarde pas. Même avec un chapeau, tu regardes pas. Encore <rire> plus <rire> s'il y a un chapeau. Et <rire> okay, bon, je te remercie en tout cas. La non. femme. Euh, c'est pas une caméra cachée. Non, hein. non, non, c'est <rire> une vidéo interview. Hein, tu vois Ok, voilà. euh, bah, après, je m'en fous. Euh, bah, je sais pas comment la femme est représentée, l'homme, ouais. euh, le rapport entre les deux, et puis même autre. Enfin, ouais, homme et homme, femme ah, et C'est ça. Et du coup, tu m'as souvent des vidéos ou c'est de temps en temps euh, Quand t'as un peu des envies <rire> Ah. Ennuyé surtout. je voilà. t'es question... ouais. ouais. arrivé Ouais. Euh, Seul Ouais. D'accord. Et euh, ça t'a aimé ou. Euh, ah, ça mais je suis pas. Enfin, c'est pas euh, c'était pas voulu. Ah, c'est une pub, on va dire. Ouais, ça. voilà, c'est ça. Ah. Non. Jamais, jamais. Pourquoi Ça t'a jamais attiré les vidéos X euh... Non, pas trop. Non, mais c'est vrai en plus. Pourtant, ça même, choque euh... mes amis, mais ouais, non. Et comment dire, qu'un budget, hein, mais quand même 2 millions pour faire des films X hein. <rire> Ouais, mais ah, non. Okay, bon. <rire> Et tu as aimé ça, va T'as aimé ou pas bah... <rire> t'as aimé, hein, vous le t'as aimé hein On va le dire hein, <rire> aimé, hein Oui t'as aimé un petit peu quand même, ouais. Pas spécialement mais bon. Non. Vrai, ouais. non. Ah jamais Jamais. Pourquoi ça jamais Pourquoi Parce que j'ai je, je, l'impression de culpabiliser donc pour le coup j'ai jamais tenté. Jamais. Ah, ah d'accord. Jamais tenté, oui. j'ai jamais oui. regardé. Je suis très croyante donc non. Ah ok c'est pour ça ouais. Ah oui d'accord, je, ouais, je comprends, du coup je comprends. Voilà. X. Ouais. Euh, des petites vidéos mais pas un film X en entier. Ah sur des sites on va dire, sur des sites ah, le non, site. Mais non. Du coup toi les vidéos. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire, donc c'est les. C'est ouais. les pubs. Euh, voilà. Ouais. Donc toi jamais tu iras voir des vidéos X. Non, je trouve ça. Non, vraiment. Jamais. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Donc, souvent, c'est un peu faux, c'est pour ça, hein c'est faux. De quoi c'est faux euh, Souvent, on va dire qu'ils en font un peu trop, les acteurs, c'est pour ça, à mon avis. Bah, je sais pas. Ok. C'est ça, mais après, pour chercher, pour regarder spécialement, non, ça oui. m'intéresse pas trop. C'est un truc que je trouve que, que c'est bof, quoi. Ouais, ouais, je trouve que c'est. Ouais, c'est pas un truc qui m'intéresse, qui m'attire, en fait. Okay, je ne vais, ouais, voilà. vais pas aller sur un moteur de recherche pour taper. Ouais, pour taper. Euh, voilà. <rire> Je, je, jeune, euh, noir, avec ouais, un exact. chapeau, euh, amour, voilà. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo, bon de Yimanguru. Mettez un pouce bleu, activez Yimanguru votre commentaire, partagez la vidéo, et je vous dis du coup à la prochaine, hein. Yimanguru.